Les violences sexistes et sexuelles sont longtemps restées invisibles et même niées ou renvoyées à la sphère privée. Leur dénonciation par des femmes, victimes et des associations a émergé comme une des revendications féministes majeures des années 1970. Par la suite, des études sociologiques ont permis de mieux comprendre ces violences. Et depuis les années 1980, la législation a cherché à s'adapter pour défendre les victimes et condamner les auteurs. Ce travail d'adaptation du droit se poursuit encore aujourd'hui. Les violences sexistes et sexuelles prennent différentes formes. Elles peuvent être psychologiques, harcèlement, isolement, cybercontrôle. Elles peuvent être verbales, insultes, menaces, dénigrements. Ou encore économiques, contrôle du budget et des revenus du couple. Administratives, confiscation des papiers d'identité. Ou enfin physiques, bousculades, gifles, coups, brûlures. Pratiques sexuelles non consenties. Les travaux sociologiques montrent que, contrairement à certaines idées reçues, ces violences se retrouvent dans tous les milieux sociaux, dans toutes les générations, à tous les âges de la vie et dans tous les contextes, études, travail, espace public, couple. Les principaux auteurs sont les conjoints ou ex-conjoints ou encore des proches, y compris des membres de la famille. Ces violences touchent les femmes et les hommes ainsi que les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la binarité du sexe civil. Cependant, tous et toutes ne sont pas touchés dans les mêmes proportions. Les victimes sont principalement des femmes, les auteurs majoritairement des hommes. Dans l'enseignement supérieur, comme dans le monde du travail, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à déclarer subir des violences sexistes et sexuelles les données sociologiques permettent de voir que ces violences sont asymétriques selon le sexe. Parmi différents textes internationaux, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée en 2014, interprète la violence à l'égard des femmes comme une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes. Même s'ils sont remis en question, les stéréotypes liés au sexe, les rôles, qualités ou capacités différenciées que notre société attribue aux femmes et aux hommes, les préjugés contribuent à perpétuer des rapports sociaux inégalitaires. Non seulement les violences sexistes et sexuelles découlent de ces inégalités, mais elles contribuent à les maintenir. Cependant, Lutter contre les violences sexistes et sexuelles est bénéfique aux femmes comme aux hommes. En effet, les injonctions à se comporter selon des standards de masculinité ou de féminité enferment les individus dans des rôles et des compétences stéréotypées qui limitent les possibles et peuvent créer du mal-être, nuire à la performance collective et surtout générer une ambiance inconfortable. Dénoncer ces injonctions c'est créer un espace d'égalité et de liberté pour tous et toutes. Leur ampleur, le fait qu'elle touche particulièrement les femmes et les personnes LGBTI+, leur impact sur les collectifs d'études ou de travail, justifie que les violences sexuelles et sexistes, comme les discriminations de genre, soient prises en charge par la société, les entreprises, les partis politiques ou les établissements d'enseignement supérieur. Ces structures, ont toute l'obligation légale de mettre en place des dispositifs pour faciliter le signalement de ces violences, la protection et l'accompagnement des victimes, ainsi que la sanction des auteurs.